Tony, j'ai euh, 22 ans et donc j'habite dans un petit village des Hautes-Pyrénées, fin fond d'une vallée près de l'Espagne. Et donc je suis assigné à résidence depuis maintenant 7 mois, on rentre dans le 7 mois. Et voilà, je suis converti à l'islam depuis bientôt 5 ans. Donc là on va pointer comme tous les jours, il y a deux gendarmeries quoi, qui sont pas ouvertes tout le temps donc je dois faire l'une et l'autre, ça dépend des jours. Donc là aujourd'hui on va à la plus loin, qui est à peu près à 20-25 minutes d'ici. Petite gendarmerie de bled paumée, on voit que ça va encore mais... Comme d on rentre et on sort. Ok euh, ouais, tout ce chemin pour euh, bah, pour signer un petit, mettre une petite griffe et puis voilà partir. On reprend en descendant quoi. Ouais. Je vois qu'il le regarde. Qu'est-ce qu'il fait celui-là Ça fout les boules de faire tout ce chemin pour euh, pour rentrer euh, rentrer sortir quoi tu vois tout le gasoil tu, tu perds pour rien et en plus tu t'es te, même pas ils vont te le payer alors que c'est eux qui t'obligent à y aller bon, c'est euh, voilà, c'est un une perte de temps c'est Rester sur les territoires de ma commune, donc qui est une toute petite commune de 240 habitants à peu près. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de médecin, il n'y a même pas de essence. A... On ne cherche pas à comprendre euh, ma situation euh, spéc spécifiquement auparavant euh, à d'autres. On englobe tout le monde dans le même sac et même si moi je suis dans un petit village, euh, on s'en fout. Quoi. Donc voilà, la vie, la, vie, euh, la vie de tous les jours au quotidien, c'est pas. C'est pas aussi simple que quelqu'un qui sera en ville par exemple, qui aurait tout à proximité. Donc même si c'est quand même contraignant, ben, on a quand même tout à proximité que là j'ai vraiment rien. Quoi. Comme ma femme n'a pas le permis, euh, ben, c'est comme si on avait une double assignation, malgré qu'il n'y ait que moi officiellement qui soit assigné à résidence. Donc du coup pour aller faire mes courses et subvenir à mes besoins. Euh, jusque jusque mi-février à peu près je les faisais... Euh, J'étais hors la loi, j'allais en descendant signer j'allais faire mes courses, jusqu'au jour où ben, on m'a dénoncé, plusieurs personnes ont commencé à me dénoncer. Donc euh, les gendarmes du coin, ça ne leur posait pas trop de problèmes, donc c'est vrai qu'ils n'avaient rien dit jusqu'à présent, même s'ils le savaient. Bon, en plus que ma femme était enceinte, on devait aller euh, régulièrement à l'hôpital, et, et aux médecins et compagnie, donc euh, il y avait beaucoup de sauf conduits et tous ont été acceptés, donc euh, en plus de ça, ils trouvaient que ça ne servait à rien, quoi, de continuer. Les raisons de l'assignation, c'est que je suis un, un potentiel, on a des raisons, des sérieuses raisons de penser que je suis un, un trouble à l'ordre public. Tout, tout part un peu d'un projet humanitaire. Et puis des, des connaissances que j'ai, ou des gens que j'ai suivis sur Internet, tout simplement, qui font que j'ai qu'on qu dit que je suis potentiellement dangereux. Quoi. Ça commence en. En 2013, on avait l'idée déjà, donc je me suis converti en, en, 2000, en 2012, début 2012, je crois. Donc euh, voilà, bon, un changement de vie euh, voilà, tout doux, parce que ça, ça vient tout doucement, pour, en tout cas pour mon cas. Je ne voyais pas ma vie en France déjà, parce que je voyais tous les problèmes qu'il y avait, et puis ça fait que euh, maintenant, plus le temps passe et plus je vois que ça va être compliqué pour les musulmans en France, qui veulent euh, pratiquer leur religion... Euh, on va dire euh, convenablement, quoi. Et donc, il euh, y avait ce projet en Turquie, euh, d'une association que j'ai connue sur Internet au départ. Et donc, on avait ce projet euh, d'ouvrir un orphelinat et suffire l'orphelinat, ainsi que nous-mêmes, en achetant des terres agricoles. Ça fait un petit moment que je suis dans les trucs un peu écolos et tout aussi, euh, système alternatif et tout. Donc, bon c'était un truc qui me bottait vachement. Donc, c'était à la frontière euh, turco-syrienne, parce qu'il y avait pas mal de réfugiés, notamment beaucoup d'enfants orphelins. Donc voilà, le projet, en un an et demi à peu près, il se met en route. Donc il y avait déjà un bâtiment qui avait été acheté, il y avait déjà des, des professeurs sur place, des orphelins qui commençaient tout doucement à, à avoir une petite éducation, etc. le mois de juin donc euh, là où je devais euh, partir à peu près en reconnaissance tout seul ça il y a eu un bouleversement dans le projet parce que les gens de l'association qui étaient sur place à ce moment là ont été renvoyés en France après avoir fait deux semaines de toll en Turquie et donc avec interdiction de retourner en Turquie malgré que le projet était déjà monté et tout donc on n'a pas compris pourquoi il n'y avait pas de raison. Donc euh, tous ces gens-là, euh, ben, ils n'ont rien eu, euh, bizarrement, alors que c'est des gens qui se sont rendus sur place. Ils n'ont pas ni été perquisitionnés, ni été assignés. Il y a une différence par contre entre moi et eux, c'est que moi, je suis converti à l'islam, donc euh, en voie de radicalisation, selon leurs critères, et que eux sont musulmans de naissance. Dans le mois de juin, j'ai eu une convocation, enfin, une convocation. c'est pas une convocation, c'était un, un, un type qui faisait partie des renseignements, qui, qui contactait très régulièrement ma mère. Donc rien d'officiel, pas de papier, rien. Euh, il voulait nous rencontrer chez mes parents. Voilà, il nous pose des questions, et là, on, on sent que c'était des questions beaucoup plus axées euh, sur, euh, sur les groupes euh, terroristes, sur nos pratiques religieuses, etc. Tout naïf, on a répondu, hein. voilà, pas de problème, on, on n'avait rien à se reprocher, donc aujourd'hui, là, c'est des questions auxquelles on avait répondu qui se retournent contre nous en, les, en ayant modifié en fait le, le contexte. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'on est des salafistes alors qu'on a toujours dit qu'on n'était pas dans cette mouvance-là. Donc le 11 novembre 2015, donc deux jours avant les attentats, bon, c'était un, un hasard, un malheureux hasard. Mais euh, donc on, on, prend, on, avait, on avait prévu de faire une semaine de vacances à Istanbul. Arrivé là-bas, direct à la descente de l'avion, et hop, on nous dit euh, « Bon bah écoutez, vos amis français nous ont dit de vous ramener en France. » Voilà, on est resté en cellule, euh, en garde à vue, quoi. Euh, pendant euh, donc, euh, à peu près euh, 15 h voilà, 15-16 heures. Le lendemain matin, on est parti, et donc euh, on a été interrogé euh, le 13 novembre, parce qu'on est revenu le 13 novembre, du coup. Voilà, l'audition n'est même pas terminée avec le, le capitaine là, de, des renseignements que qu'on nous notifie une interdiction de sortie de territoire. Perquisitionne donc d'abord le, le domicile de mes parents. Voilà, nous on a trouvé que c'était une perquisition un peu à la va-vite, parce qu'on a vu qu'ils n'étaient pas trop intéressés. Peut-être qu'ils savaient qu'ils n'allaient rien trouver, je sais pas. Donc pareil, après ils m'ont pris, on est venu jusqu'à mon domicile. Pareil, une perquisition de surface, j'ai trouvé, voilà. Ils ont regardé les livres que j'avais, euh, bon, les livres sur l'islam, avec des petites, euh, des petites remarques, là, de dire, euh, t'as que ça comme livre, quoi, euh, t'es un, un petit rigolo. On m'a notifié à moi seulement une, une assignation à résidence, donc qui n'y avait pas de limite. Bah, pff. Je sais pas trop, en fait, en fin de compte, qu'est-ce qui pourrait justifier qu'ils aient fait tout ça. Il bah, y a peut-être, oui, le, les soupçons, malgré qu'il n'y a, y a rien qui pèse contre moi, mais les soupçons d'un potentiel départ, donc c'est ce qui fait le plus de départ en, en terre de, de Syrie ou d'Irak. Il n'y a rien qui argumente ça, mais c'est le point principal. Après, c'est les, les, les relations que j'ai eues que j'ai eu, même que je n'ai pas vraiment eu, que j'ai juste suivi des gens euh, sur Internet. Donc on utilise ces gens euh, pour dire qu'ils sont euh, dans des mouvances radicales et de dire que moi, de ce fait-là, je suis potentiellement dangereux. Il y a des gens, certes, qui, sont, vrai, dans, qui ont eu des passés hein, conséquents, euh, notamment une personne que je suis euh, via un blog, mais bon voilà, je n'ai jamais eu de contact avec lui, il y a des milliers de personnes qui le suivent, elles n'ont pas été inquiétées. Après, c'est des personnes qu'on dit avec qui j'ai eu des contacts, ce qui n'est pas vrai. Donc pareil, c'est toujours des notes blanches. Euh, où on, on dit que j'ai eu des contacts, que j'ai dit que j'avais des contacts, ce qui n'est pas vrai. Et euh, d'ailleurs, ils n'ont jamais ramené de preuves comme quoi j'avais des contacts, ce qui serait facile à faire parce qu'on sait qu'ils ont la main mise sur tous les, les réseaux sociaux, les, les, les logiciels de communication. Et donc euh, voilà, c'est la le, le principale euh, principal cause on va dire, de, de l'assignation. plus l'état d'urgence s'est prolongé et a, et a duré dans le temps plus on a vu que en fin de compte il servait plus à rien de le prolonger quoi pour x pour plein de raisons mais pour, parce qu'on a vu que les perquisitions elles se faisaient plus parce que la, la grande majorité des, des perquisitions a servi à, à rien et les assignations ont presque toutes sautées sauf la mienne et quelques cas encore mais euh, voilà donc on voit que pff, ça sert strictement plus à rien mais même est-ce que ça a servi à quelque chose à part un gros coup de pub l'air de dire euh, on est dans le coup, on va arrêter les méchants. Bah, ça me fait... Alors au début, on est, euh, c'est clair qu'avec, euh, on est émotif sur le coup, on nous assigne et tout, on est, euh, on est en colère. Mais après, avec le temps, on, moi, je, moi, personnellement, j'ai fini par. Euh, ça un peu à la rigolade parce que je me dis que c'est du grand n'importe quoi surtout quand on voit tous les événements les événements qui se passent le gouvernement comment il est etc moi j'ai le casier vierge j'ai jamais fait d'appel à violence j'ai pas jamais fait d'action violente de ma vie on me dit que je suis potentiellement dangereux un trouble à l'ordre public ça me fait même toutes les fois on est passé au tribunal je sais que bon voilà c'est je fais ça pour le faire pour le principe mais voilà j'en rigole parce que maintenant voilà on va pas s'apitoyer sur son sort quoi Ouais, y a, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre la fin, la fin de l'état d'urgence. Et peut-être qu'il y aura autre chose, peut-être qu'ils vont nous pondre un nouveau truc pour, pour légitimer une nouvelle assignation, ou je ne sais pas. On verra bien comment ça se passe, si c'est pas reconduit.